Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, trois nouvelles de Rock and Action. Alors, si vous avez bien aimé notre enchaînement, n'oubliez pas de liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos. Alors, les trois passes qu'on vient de voir, c'est la suite du tuto qui est juste ici. Vous pouvez cliquer pour le regarder. C'est parti pour les explications. Figure numéro 1, la frime. Ça sert à rien, mais c'est tellement bon. 3 et 4 séparation. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On va jouer avec deux caresses. La première caresse, il n'y a pas de triple pas, donc on va juste marquer euh, 3, 4. La deuxième fois par contre, il y aura un triple pas et un tour complet à droite pour les garçons. Donc ça fait première caresse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deuxième, 1, 2, on tourne les épaules, 5 et 6 et à la fin on change de main, main droite, main droite. Juste euh, un petit conseil, donc la paume de main bien vers le haut sur le 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1 et 2 3 et 4, 5 et 6. Et les filles toujours en position crochet. Hein, si vous n'êtes pas en crochet ici, le garçon monte, hop, on n'a plus de connexion. Donc on refait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. Main droite enroulée. 3 et 4, 5 et 6. Ensemble, on tourne à droite. 5 et 6. Je ramène ma danseuse de l'autre côté. 3 et 4, 5 et 6. Ici, séparation de face, on va euh, baisser la main droite en bas. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et là, le petit slide avec des éléments en swing. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va glisser sur le temps 3. 1, 2, 3, 4, on se regarde. Et 5 et 6, 5 et 6, reprise. 3 et 4, 5 et 6. L'italienne. 3 et 4, séparation, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Les garçons, on fait comme un traversé lâché, donc on passe notre main droite par-dessus son bras droit, on attrape sa main et on se décasse sur le côté, sur le 5 et 6. Hein, on refait, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Comme ça, je libère la ligne de danse pour les filles et là, j'amène les filles devant, les garçons on va avancer sur le 1, et tirer sur le 2, donc les filles ici, il faut résister sur le temps 2 pour avancer ensuite sur le 3 et 4, un dos vient chercher au bas du dos et ensuite 5 et 6, ma revient ici en haut à gauche, hein, donc ça fait 3, 4, 1, 2, 3 et 4, reséparation 1, 2, 3 et 4, cette fois on va rester à gauche, 5 et 6, toujours en libérant le passage, et là on va faire un demi-tour à droite les garçons sur le 2, 1, 2, avancé, passez sous le bras, 5 et 6, donc je n'oublie pas d'amener ma danseuse sur le 2 et je passe ensuite sous le bras, 1, 2, je monte et je baisse, 5 et 6, pivot tenu, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et là dans la continuité du mouvement, pivot à gauche pour les filles, donc je pousse ma danseuse vers sa droite, les filles ici il faut résister sur le bras pour faire votre pas sur le côté. Donc, si on enchaîne ensemble, c'est le pivot tenu au début. 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, on va tourner tous les deux, 5 et 6. Les garçons, tournent à droite, Les filles vous tourner à gauche, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, reprise, 3 et 4, 5 et 6. On vous remontre l'italienne face à vous pour voir le, la ligne de danse, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, les garçons sur le côté. 5 et 6, jamais la main danseuse devant, 3 et 4, séparation, 1, 2, 3 et 4. Cette fois, je reste à gauche, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, pivot tenu et lâché à gauche, 5 et 6, reprise, 3 et 4, 5 et 6. Troisième et dernière figure, sauter, jazzy, 3 et 4, séparation, 3 et 4, 5 et 6. Ici, on va partir sur le côté, sur le temps 1, en écartant notre bras gauche sur le côté. 3, 4, donc ça va faire 1, 2. Ensuite, kick, les garçons jambe gauche, les filles jambe droite. Donc ici, il n'y a, a pas de triple pas. On va toujours compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ça fait 3, 4. On pose donc la jambe gauche, les filles la jambe droite. Le 5, c'est le kick sur le côté. 5 et 6, on va croiser la jambe droite devant la jambe gauche, les garçons, les filles la jambe gauche devant la jambe droite. 6, et je recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tant qu'on tient la main, 3, 5, 6, 1, 2, il n'y a pas de sortie, la sortie les garçons vous la faites, 1, donc on vous lâche la main, 5, 6. Donc, pour la sortie, on va juste euh, sauter sur place, en tournant toujours les épaules vers la droite les garçons, les filles vers la gauche, donc ça va faire 1, 2, on va lâcher, les garçons lèvent la jambe gauche, les filles à la jambe droite, on tourne. 3, 4, et ensuite 5, très bien, 6. On refait, 3, 4, 1, 2, monte, baisse, monte, baisse. Ou si on veut mettre un peu plus de style, au lieu de lever le genou, on peut faire des petits kicks sur les côtés. 1, 2, kick, kick et reprise. 1, 2, 3, et 4, 5 et 6. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.